Réalisé en 1952 par Ingmar Bergman, un été avec Monica et constitutif de la naissance du cinéma moderne. Monica est notamment... regard coupable. Sylvain réalise une performance à la pointe sèche sur plexiglas de 678 photogrammes sur 31 planches qu'il intitule par un timecode.